Bonsoir à tous et bienvenue au Bar Citizen, Bar Citizen de Manchester. On va avoir l'occasion de discuter possiblement avec pas mal de monde chez CIG. Il y aura sûrement une excellente ambiance. Comme vous pouvez voir, il y a déjà pas mal de monde dans la file d'attente. Euh, je ne sais pas encore exactement comment se passer. Je ne sais pas si on pourra filmer. Si je peux filmer, évidemment, je vous ferai un maximum d'images. Euh, et si ce n'est pas le cas, de toute façon, je vous retrouve juste après pour faire un petit débrief. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao Retour dans la chambre de l'hôtel après le Bar Citizen, il y avait une excellente ambiance. D'ailleurs, j'ai la voix cassée euh, comme vous pouvez l'entendre. On a vu pas mal de moments puisqu'on a croisé euh, Jared, on a croisé Dave Haddock, responsable du lore, on a croisé Paul Jones, responsable d'émission, on a vu pas mal de community managers et de, de membres du staff de manière générale. Euh, ça a été l'occasion d'échanger euh, avec eux et d'apprendre quelques petits trucs concernant demain. En tout cas, ils sont tous très très très enthousiastes concernant la CitizenCon. Euh, à mon avis, ça va être une CitizenCon très très très mémorable. Euh, Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'images à vous montrer, puisque il euh, n'y a pas eu de discours, c'était au final un bar Citizen comme les autres, à part qu'on avait quelques VIP, mais c'était une super soirée. Euh, je vous propose qu'on se retrouve demain pour la suite de l'aventure avec la CitizenCon. Ciao, ciao Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale CitizenCon. Le jour qu'on attendait tant est enfin arrivé. Euh, ça va être parti pour une grosse journée de folie. Il y a déjà pas mal de monde qui attend. Je vais vous montrer un petit peu la, la, la, la file d'attente. Ça, c'est la, la petite file d'attente qu'on va devoir faire pour, pour pouvoir rentrer. Euh, on a déjà euh, quelques personnes, euh, par exemple Hugo Lisoire qui est en train de filmer dans son petit coin aussi. On a un temps pluvieux magnifique, comme il faut, en Angleterre, histoire d'attendre sous la pluie. Enfin, quoi qu'il en soit, euh, je vous propose qu'on aille faire notre petite file d'attente et qu'on se retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Voilà, nous sommes dans le hall d'attente qui mène vers la grande salle où euh, tout à l'heure on va retrouver la présentation de Chris Roberts qui va nous montrer euh, la démo qu'on qu attend tous, on espère voir euh, quelques, euh, quelques petites surprises. Vous pouvez voir qu'ils euh, n'ont pas désigné sur la décoration puisqu'on a plein de petits vaisseaux, on a un F8, on a un F7, on a un Valkyrie. C'est une déclaration qui est absolument magnifique. Et nous on va se diriger donc vers la première présentation et je vous donne des infos dès qu'on sort. Donc voilà, on vient d'assister à la présentation de Chris Roberts qui vient nous expliquer que la démo d'aujourd'hui sera en deux parties. Là, on a eu droit à une première partie, la deuxième sera ce soir. Alors la première partie nous a montré le Carac euh, ainsi que le Handville Pieces, les deux ensemble avec une petite mission qui nous a à New Babbage. C'était absolument magnifique, c'était vraiment sublime. Les images sont sincèrement indescriptibles. Euh, Il nous rappelle que le Carac ne sera pas disponible avant février puisqu'ils ont encore des zones à terminer même si dans l'ensemble... Euh, énormément de parties sont déjà finies. Il y a des zones qui doivent être encore finies pour des raisons d'esthétique, évidemment. Euh, on a pu voir aussi une présentation des planètes V4, qui font une énorme amélioration par rapport aux planètes qu'on a connues, qui font aussi qu'elles sont moins coûteuses en énergie. Et euh, on a eu une petite info, une confirmation que toutes les planètes de Stanton sont bien passées en V4 et seront disponibles à la 3.8. Euh, malheureusement, les nuages volumétriques, eux, ne le seront pas. Il faudra encore un, un petit peu euh, attendre, mais en même temps, je pense que, que ça valait le coup. Euh, sans plus attendre, moi, je vais aller voir un peu de gameplay des prisons et euh, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Je viens toujours de sortir de la présentation avec Luc Pressler, on vient de voir la présentation des prisons qui a été vraiment très très très intéressante. On a vu euh, une petite vidéo qui nous a permis de voir l'intérieur des prisons, la façon dont on peut s'évader aussi. On apprend quelques petits trucs comme le fait qu'on euh, ne sera pas en prison en termes de temps, mais en termes de mérite. On aura des euh, mérites à collecter en fonction de nos actions. Par exemple, si on mine pour la compagnie qui est responsable des prisons, euh, on pourra aussi éventuellement récupérer notre euh, équipement une fois sorti de prison et il y a aussi des gens qui pourront venir en vaisseau et essayer de nous récupérer lorsqu'on voudra euh, s'évader. Mais tout ça aura euh, un coût, puisqu'il euh, faudra s'assurer d'avoir accès d'oxygène pour pouvoir sortir de la prison et il faudra aussi éviter les tourelles qui essaieront de nous tuer. En tout cas, plein de petites bonnes choses. On débriefera tout ça euh, un petit peu plus tard euh, au courant de la semaine prochaine. Moi, je vais euh, voir la suite, c'est-à-dire la conférence avec euh, Sean Tracy qui va nous parler du nouveau mode de jeu. La présentation avec Sean Tracy vient toujours de se terminer. On vient de découvrir euh, le tout nouveau mode. Malheureusement, je n'ai pas pu le découvrir euh, puisque toutes les places étaient prises euh, pour pouvoir tester directement sur les ordinateurs. Mais on a déjà quelques infos euh, intéressantes. On sait que c'est un mode qui se joue à 40 joueurs, euh, inspiré d'une histoire euh, qui date d'il y a très longtemps dans le système Nexus où euh, l'advocacy voulait reprendre le dessus sur les criminels et où les criminels ne voulaient pas se laisser faire. Donc c'est un peu une reconstitution de ce point, l'histoire de Star Citizen. Euh, on sait que ça se découpe en trois phases. On a une première phase, en gros, euh, à pied, où euh, l'advocacy doit aller euh, désactiver des tourelles antiaériennes. Une deuxième phase, où ils doivent aller désactiver un radar. Et une troisième phase, où ils doivent désactiver un laser de minage orbital, puisque euh, les criminels l'activent pour détruire la planète avant de partir. Donc, c'est-à-dire que c'est un nouveau mode qui se passe au sol, euh, dans les airs, mais aussi dans l'espace, tout ça dans, dans un seul et même environnement sans coupure. Euh, Sean Tracy nous promet de grosses améliorations dans le futur, euh, éventuellement... <rire> <rire> c'était une interruption surprise de Jared. Euh, éventuellement, une euh, une exportation vers le PU. Donc, on pourrait avoir des événements comme ça qui seraient vers le PU. C'est une question qui a été posée. Euh, une utilisation aussi des armes au corps à corps pour avoir quelque chose de plus dynamique. Euh, et c'est quelque chose qu'on devrait avoir début de l'année prochaine. Ils veulent qu'on puisse l'avoir le plus rapidement possible et surtout avec la Planète Tech V4 qui permettra d'avoir un environnement beaucoup plus joli. Donc voilà, c'est en gros, c'est un résumé. Il y a d'autres petites infos, mais je ne peux malheureusement pas vous faire une liste exhaustive. Euh, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres panels. A tout de suite comme vous pouvez voir ici, on a pas mal de petites animations, par exemple là on a un carac en glace, malheureusement il est déjà à moitié fondu, donc euh, on a surtout euh, beaucoup d'eau évidemment mais c'est un très beau travail de sculpture euh, clairement vu euh, ce qu'on a vu dans la vidéo, il est très ressemblant, euh, on a aussi également euh, des panneaux juste derrière Eno, qui présentent euh, le tout nouveau vaisseau de, de chez Antville et qui est euh, dédié justement au carac c'est le Handville Pieces, j'espère que je le prononce bien, on a euh, toutes les statistiques. On sait que, par exemple, il fait 12 mètres de longueur, on a sa vitesse, enfin voilà, on a pas mal de, de petites infos dessus et euh, c'est plutôt intéressant. Ce qui est euh, assez surprenant, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu de présentation en grande pompe de ce vaisseau. Euh, donc je me demande, est-ce qu'il garde quelque chose pour la fin de soirée, puisque nous avons eu droit à une démo en deux parties et la deuxième partie sera seulement ce soir. Donc voilà, mystère, je vous tiendrai au courant, évidemment, dès que j'ai plus d'informations. Vous pouvez voir derrière moi l'un des endroits les plus beaux de toute la convention euh, on a la recréation d'une espèce d'allée de marché euh, qui a été faite par CIG et en fait on retrouve des marques connues du jeu vidéo puisque on a euh, Big Benny, on a Torpedo Burrito on a Casaba Outlet on a vraiment plein de magasins qui sont construits mais c'est pas seulement euh, des façades puisque euh, on a pu goûter des nouilles Big Benny qui sont absolument délicieuses, ce soir j'essaierai de goûter à un Torpedo Burrito et je vous donnerai des nouvelles, mais comme vous pouvez voir l'ambiance est absolument superbe alors évidemment il y a une grosse file d'attente parce que tout le monde a envie de venir ici et ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour ensemble pour voir à quoi ça ressemble On a donc ici un tirage au sort qui est en train de se jouer une petite tombola qui est en train de se faire Ici, on va aussi arriver dans la partie des community booths, donc on va pouvoir retrouver le community booth de Pulsar. Je vous propose d'aller voir. Et donc nous arrivons ici chez Pulsar 42 qui a un très très très beau centre qui a été réalisé par Friend Granger que vous pouvez voir juste là-bas. On a toute la communauté de Pulsar qui est réunie. Nous avons un très bel amiral qui sert d'officier de... et qui fait donc la présentation. Et vous pouvez voir qu'il y a une ambiance qui se dégage qui est absolument merveilleuse. On va continuer un petit peu plus loin, ici on a un petit écran avec des gens qui sont en train de jouer, euh, je n'arrive pas à voir le logo du stand, donc je ne sais pas qui c'est exactement malheureusement, on va passer à la suite. Ici nous avons Kubi Blast. Euh, pareil malheureusement je ne sais pas ce qu'ils font, mais un très beau stand, des très beaux écrans, comme vous pouvez le voir, ils font des belles choses. Nous avons aussi du coup des acteurs en tenue euh, qui tiennent des stands et qui vont euh, tenir un rôle RP et qui rajoutent encore plus justement à l'ambiance de la zone. On arrive dans la zone principale vous pouvez voir Casaba, le bar au milieu, on peut apercevoir là-bas au loin euh, le petit stand Big Benny. Et nous avons euh, sur notre droite une présentation avec le fameux présentateur de Galactic Tour. Bienvenue chez Kazaba, une marque très connue de Star Citizen. Vous avez tous eu l'habitude d'acheter vos t-shirts et vos casquettes. Et aujourd'hui, on peut le faire pour de vrai. Vous pouvez voir qu'il y a un très beau stand avec des casquettes Star Citizen, des t-shirts de toutes les sortes, histoire de ravir petits et grands. On va continuer notre visite. On va se diriger vers les bonnes odeurs de nourriture de chez Big Benny. Donc Big Benny, victime de son succès, avec euh, une énorme file d'attente. Il y a du monde partout et euh, je dois vous dire que la nourriture est vraiment très, très, très bonne. Je n'ai pas eu des J'avais un peu peur que ce soit du pur marketing, mais au final, on a quelque chose de vraiment très, très bon. Et euh, au niveau de ce qu'on attend d'une CitizenCon, euh, comme celle de cette année. Ici, nous avons le stand Pizza. Euh, qui a malheureusement un peu moins de succès euh, que Big Benny. Forcément, Big Benny, c'est la grande marque. Mais derrière nous, nous avons le grand concurrent, euh, la marque qui forcément va détrôner Big Benny un jour ou l'autre, j'ai nommé le Torpedo Burrito. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment toute l'ambiance qui a été recréée. On a les marmites, on a euh, les tentes avec les couleurs de la marque. Et euh, quand on passe devant, on n'a qu'une envie, c'est de absolument tout dévorer. Juste derrière moi, le stand de Gier Fabrication, responsable de toutes les choses magnifiques qu'on a vues durant les conventions, notamment la miniature du Kraken, le Dragonfly taille 1/1. Et vous pouvez voir que cette année, ils ont encore des choses extrêmement belles, puisqu'on a un casier de livraison. Euh, on a un stand avec un ordinateur à l'intérieur qui est extrêmement beau et euh, nous avons droit aussi à énormément de miniatures dans leur boîte. Juste derrière moi, le bar Geloc, bar très connu de Aria 18. Alors c'est dommage, il y a un superbe hologramme qui est Juste derrière moi, qui fonctionne très très bien à l'œil nu. Malheureusement, il ne rend pas l'écran puisque vous voyez le trucage. Vous allez voir comment ça marche, mais à l'œil nu, ça marche vraiment très très bien et ça vaut le coup d'œil. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir ça. Euh, nous, on continue notre aventure. Et voilà de retour dans la chambre d'hôtel après une soirée assez extraordinaire, euh, on a commencé en fait la soirée par une présentation de Tony Zurovec qui nous a parlé du futur la gestion des PNJ dans le PU, euh, une explication assez euh, dingue, je ne peux pas rentrer dans le détail, malheureusement, c'est quelque chose de très complexe, mais en gros, euh, ça va leur permettre d'automatiser complètement la gestion euh, du PU, des PNJ, sans qu'ils aient besoin d'être rendus à l'intérieur du PU, donc ils n'utilisent que les données, et ils ont quand même un contrôle total dessus, donc c'est quelque chose de... Absolument fou, qui veut nous permettre d'avoir une économie en temps réel et de ne plus avoir une économie fixe comme euh, on a à l'heure actuelle. Ensuite, on a enchaîné par la fin de la démo euh, qu'on a eu en tout début de journée. Et autant vous dire que c'était complètement incroyable. On a eu droit à une mission euh, scénarisée sur euh, Microtech avec de la neige, du blizzard, euh, une énorme tempête de neige. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on aura plus tard, on ne pourra pas encore y avoir accès. Euh, ça s'est fini en course-poursuite avec le CARAC et les forces alliées du, de Microtech. Et pour finir, on a eu droit à notre tout premier jump point vers Pierrot. Et autant vous dire que les images étaient complètement extraordinaires. Euh, C'est typiquement ce qu'on attendait euh, d'un jump point. Enfin, en tout cas, pour moi, je n'ai pas été déçu. avec une gestion en temps réel des déplacements à l'intérieur du jump point. Euh, on a eu pas mal de bonnes nouvelles puisque apparemment, euh, le serveur side OCS serait bel et bien en 3.8. On verra ce qu'il en est de toute façon euh, très bientôt, puisque la 3.8 est prévue pour mi-décembre. Euh, Chris Rupert nous a aussi présenté euh, les plans à venir pour l'année la, pour qui vient. Donc Évidemment, le serveur machine fait partie des, des plans qui seraient plutôt prévus pour fin d'année 2020. On aura aussi donc notre premier jump point et le système PIROT, sans euh, date précise pour l'instant. Euh, on aura aussi besoin donc, du gaz cloud tech et tout ce genre de choses avant de pouvoir... Euh, s'attendre euh, à une sortie du jeu. Quoi qu'il en soit, euh, ça a été une CitizenCon vraiment extraordinaire, euh, pleine de surprises et en même temps, pleine de confirmations, je veux dire, parce que c'est des choses auxquelles on s'attendait. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils ne voyaient pas trop sur le long terme, ils voyaient sur le court terme, puisque la date limite, en gros, des, des plans, pour l'instant, c'est la prochaine CitizenCon qui se donnera l'année prochaine. Euh, du coup, les choses ont l'air de se passer plutôt bien, les développeurs sont confiants. De mon point de vue, je suis plutôt confiante aussi de ce que j'ai vu. Euh, rien d'extraordinaire de... rien comme on avait pu avoir dans certaines sites des Uncom, où les choses paraissaient beaucoup trop lointaines. Là, on a quelque chose de concret, on sait où on va. Et de toute façon, je vous reparlerai de tout ça très prochainement dans une autre vidéo. Juste avant qu'on se quitte, euh, je vais vous en profiter pour vous montrer ce qu'on a reçu à la CitizenCon. On a eu quelques petits goodies, donc on a eu un petit sac de courses Super U. <rire> en vrai, il est plutôt sympa, il est plutôt joli. Si vous avez envie de faire le, vos courses en montrant votre passion pour Star Citizen, vous pourrez le faire. Euh, comme à leur habitude ils ont mis un petit fascicule qui nous expliquait un petit peu ce qu'on allait voir dans la CitizenCon, puisqu'on nous a montré un peu le système Stanton, on nous a montré un point de saut, on nous a parlé du système Tyran, justement, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Là, on parlait du, du système pyro, il y a eu euh, un petit sneak peek d'un des vaisseaux qui a été annoncé dans, dans un panel que je n'ai malheureusement pas pu voir. Je vous en parlerai plus tard, puisque je ne pouvais pas faire tous les panels, malheureusement. Voilà, très bonne qualité. Une petite carte postale qui à la base n'est pas dans le sac, mais qui était dans, dans la zone euh, de Casaba, euh, Big Benny's. Et là, où il y avait les communes Bous. Donc, c'est une petite carte postale de, dédicacée de Jack, le présentateur du Galactic Tour, que nous allons voir très prochainement avec la vente anniversaire. Ensuite, nous avons un paquet de mouchoirs qui n'a rien à faire là. Nous avons un petit Citizen Coin euh, qui fait son, son petit poids. Je pense que vous pouvez réussir à tuer quelqu'un si vous lui jetez euh, à la figure. J'ai essayé de faire un, un petit gros plan dessus, il est plutôt sympa. Nous avons enfin des petits stickers, il y a écrit « Give me some space euh, ». C'est une inscription qu'il y avait sur des t-shirts, par exemple, justement, qui était achetable à la CitizenCon avec le petit logo. Et enfin... Un petit sticker, ce que j'aime beaucoup, euh, c'est euh, Asta Balista une petite référence à Terminator qui, euh, qui est toujours bienvenue. et sont petit stickers qui, qui est vraiment très très beau. Bon. Je le collerai nulle part parce que je déteste à coller des choses sur mes objets parce que je suis matérialiste, mais <rire> il est très très très joli. Donc voilà, en gros, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Voilà, j'espère que ce petit reportage vous a plu. J'espère que, que vous avez eu plein de, de belles informations et que ça vous a fait rêver un peu aussi. Euh, N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires. Si ça vous a plu, à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à me faire savoir si cette vidéo vous a plu. Même si ce n'est pas le cas, si ça vous a pas plu, faites-moi euh, des retours dans les commentaires. Euh, histoire que je sache euh, qu'est-ce que vous auriez envie de voir l'année prochaine s'il y a moyen que je retourne à la CitizenCon. Euh, en attendant, moi, je vous fais plein de gros des étoiles et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao